Comment on s'appelle Le nom du groupe, c'est Le Crapaud et la Morue. Je m'appelle Jean-Baptiste. Je fais de la batterie. Ah, c'est Jean-Baptiste en fait. Moi, c'est Jean-Baptiste en fait. C'est Don. Moi, c'est Romain. Et je fais de la guitare, je chante et du synthé. Il fait plein de trucs. Et lui, c'est Baptiste. Moi, c'est Baptiste, le bassiste. Pratique. Et moi, c'est Jean-Michel. Et c'est pas une blague. C'est pas une blague. Et je joue de guitare, mm. parfois, de temps en temps. Vous êtes donc doux et... Ah oui, on est hyper doux. <rire> on est tout doux. Euh, euh, Jean-Michel, par exemple, est, extrêmement est particulièrement doux. Doux. <rire> <rire> est doux. Première question, vous êtes doux. Et deuxième question, euh, comment vous êtes rencontrés Quelle est la jeunesse du projet ah ouais. C'est une ouais, longue histoire. histoire. <rire> Il faut en parler. Ouais. On Il y, est y a combien de, de temps euh, euh, On <rire> est de la Sarthe. Ouais. Bah oui c'est oui, important, ouais. euh, c'est sur Sarthe, sablé sur Sarthe On ouais. s'est au... Au, au lycée, lycée en fait. ou... ouais. Et on avait déjà joué ensemble quand on était tout jeune. Puis mmh. après on a arrêté un peu ah, ouais. Mais Moi je jouais pas trop avec vous Moi je jouais avec la bande d'à côté et je jouais avec toi a... mmh. T'en souviens-t-il Je m'en souviens bien En gros on jouait tous les trois puis on avait besoin d'un batteur pas cher Bon vu tout <rire> après, on avait un batteur pas cher, tu pouvais l'appeler, il venait n'importe comment. Euh, Vraiment le mec, euh, il, il cherchait les potes pour jouer. Euh, Et après, vous avez joué pas mal ensemble, là, tous les trois. Et puis moi ouais. je vous ai rejoint en 2016. En tout cas pas, cher, ouais. pas cher. Pas cher. J'étais toujours pas cher. D'ailleurs mes tarifs sont cher. toujours pas chers. Vous pouvez le trouver sur internet. Je suis pas cher. Le bon coin, Le bon coin, bon coin, ouais, bon bon coin court de batterie. <rire> Et euh, voilà, depuis euh, quatre... 3, 4, 4 ans 4 maintenant, on joue ensemble okay. et il y a notre deuxième album qui sort la semaine prochaine. Wow, wow. Que faire Tu l'as déjà dit Placement de Direct, ouais. c'est parti. Mm -hmm. Moi je voulais courter l'histoire. Qui s'appelle Que faire Quoi ah, comme musique quoi musique, musique, mais c'est comme toujours compliqué. assez embêtant, euh, on ne sait pas trop répondre à cette question quoi. Bon, je oui. dis que c'est du rock français. Du rock <rire> français. Non, non, ça c'est trop facile, faut... Ah, ça c'est trop facile. Du rock ouais. français, français entre... Euh... Bon, euh... Bah, vos influences musicales. Du rock français euh... qui n'existe pas encore. Ouais, ouais c'est le rock bien. français du futur. Fru, du <rire> Donc il y a du chant. cest le rock France. Il du le français. Il y a du chant. Il y a du chant euh, en qui français. Qui chante C'est Romain. Un petit peu euh, Jean-Michel. Un oh, peu bah vous aussi oui, Un oui. tout petit peu maintenant, ah, c'est tout nouveau. Ouais. Le nouveau poste. Et donc ouais, en français, mais avec le côté toujours noise. Ouais, voilà, on aime bien faire un peu de bruit. On fait de la noise et on chante des chansons. Presque un peu métal. Presque un peu punk. Faire du bruit, mais en chantant en français. En fait, on écoute plein de trucs, vraiment plein de trucs différents. Et on essaye de mettre tout ça dans notre musique et c'est assez mélangé le rock ça reste un peu le, ah, le, le truc le ouais, on fait du rock ça reste quand même du rock quoi. Ouais. Ah, on, peut on, on peut dire qu'on fait du rock je pense que ça on peut dire ouais, bah, pas, je dire rock rock francophone. le dire clairement du rock francophone ouais mmh. bah, mmh. c'est pour ça que je dis The rock ouais mais je trouve que c'est un peu nationaliste on fait du rock francophone voilà c'est vrai que l'intention au départ c'est d'être échapper à nos femmes être entre copains, avoir une excuse, euh, boire des, des bières, des bières. Et, euh, et faire de la musique. Faire, faire de, de la musique des... entre copains, euh, c'est ça l'intention. Première. C'est ça, euh, c'est ça. Euh, Passer un bon week-end euh, tous les quatre. Et euh, euh, notre premier musique. album, il s'appelle Franche camaraderie et ça représente très bien. Oui, c'est euh, ce euh, un peu comme ça. Ouais. Ouais. Bah déjà, on <rire> est sérieux. Là, c'est la franche camaraderie. On est là-dedans là. Et on est doux On est doux <rire> On est aussi doux, doux. Non, on le sait bien Le crapaud c'est un peu lui quand C'était mmh. quand même le de... crapaud Oui de... il ressemblait à un, un crapaud quand, un gros, quand il gros, était au lycée mais Non mais pas du tout <rire> C'est abusé dire ça C'est abusé de dire ça, abusé oh, pas pas ça. Pas Et vrai. moi je chantais l'amour mort. Ah oui par contre ça va là Il y avait une gueule de crapaud et lui il fait la mort Tu faisais le crapaud avec tes chaussures Tu faisais croak croak avec tes chaussures Tu savais faire ça Mais non C'est vrai que tu faisais une imitation du crapaud C'est quand j'étais pauvre c'est ça Ouais, t'avais des, des, des, des, euh... des, ou... des problèmes <rire> de <t 'avais> des <rire> chaussures. Non, t'étais pas pauvre, mais t'avais des problèmes de chaussures. t'avais des chaussures tes semelles, <rire> et tu passais tout l'hiver. Hein, à l'époque, c'était la mode. Avoir des tout le des... monde <rire> avait des crapauds. 2006. 2006. Ouais, voilà, exactement. 2006, 2006. 2006. donc, 2006. donc 2006. le crapaud morue, 2006. Ouais, voilà. Ça faisait Roro le crapaud, ça marche Ouais, Roro le crapaud, ça marche C'est Roro aussi. Mais, mais ben, finalement, Baptiste Lamorue, par contre. En fait, l'idée, c'était de faire un truc totalement absurde, et ça marche assez bien. Il n'y a pas de sens c'est vrai que souvent ouais. quand on demande euh, comment s'appelle le groupe tu dis euh, le crapaud et la morue ok enchanté quoi <rire> non, merci d'être venu. et il y a et toujours des gens possible. pour nous demander qui est le crapaud qui est la morue tout alors, le temps. mais on est quatre bah alors ouais mais sauf que maintenant on a dit que t'étais le crapaud et j'étais la morue ouais. ouais. maintenant c'est devenu officiel donc maintenant c'est officiel, euh, maintenant, officiel. Euh, les deux autres sont des rapportés ça a été fine. il y a était, euh, vrai le vrai crapaud et euh, <rire> tout le side projet et le batteur pas cher. <rire> <rire> c'est Mais tout c'est de savoir ce qu'on fait quand il y a un mur devant. Est-ce qu'on passe à côté Est-ce qu'on saute au-dessus Ou est-ce qu'on défonce